Aujourd'hui, nous allons parler de la migration de Shibunobi, Xinjiang. Voyons d'abord les raisons qui ont poussé l'équipe de Shibunobi à passer de la V1 vers la V2. Shibunobi est premièrement lancé sur la blockchain d'Ethereum avec un total supply de plusieurs millions de milliards de milliards. Avec les frais élevés sur la blockchain d'Ethereum, ils ont décidé alors de créer un bridge entre l'Ethereum et la Binance Smart avec un déploiement de Shinja sur la blockchain de Binance. Shibunobi est un projet qui se dit révolutionnaire compte tenu, compte tenu de ses engagements dans l'univers de la crypto. Mais depuis un certain temps, la pièce ne fait que d'engroger. Il n'y a plus d'engouement envers le projet comme à son début. Sachez que la migration de Shibunobi Shinja va débuter le 15 novembre de ce mois. De ce fait, la liquidité a été retirée de Pankey Swap et Shibunobi Swap. L'équipe a aussi décidé de supprimer la liquidité sur Uniswap une fois qu'elle sera déverrouillée le 15 novembre juste avant la relance. Pour cette migration, la plateforme dédiés à cette migration et l'adresse de contrat du jeton V2 de Xinjiang seront disponibles dans le canal Telegram et dans la description de cette vidéo. La migration sera valable pendant trois mois, c'est-à-dire du 15 novembre jusqu'au 15 février 2023. Pour l'acte économique, ils ont soumis trois propositions à la communauté, à savoir 100 milliards de jetons, ou soit 10 milliards de jetons ou soit 1 milliard de jetons. Mais l'ironie du sort on remarque que l'équipe elle-même a opté pour 100 milliards de jetons pour la V2 de Shinga, en ne donnant pas la chance à la communauté de voter dans les normes comme il se doit. Ils ont avancé les arguments comme certaines personnes peuvent venir voter sans qu'ils soient des orders de Shinja et de deux qu'il se pourrait que ce soit les boîtes qui votent à la place des humains pour faire la migration vous devez vous rendre sur le site dédié à la migration de VD de Shinja. et cette immigration ne concerne que ceux qui ont leurs jetons sur des portefeuilles décentralisés comme Wallet Metamask et autres portefeuilles décentralisés. Ceux qui ont leurs jetons sur les portefeuilles centralisés comme, comme par exemple Elbank, vous n'êtes pas concerné par cette migration parce que la migration sur ces plateformes sera automatique. Pour ceux qui ont leurs jetons sur des portefeuilles décentralisés, lors de la migration, si vous remarquez que les frais à payer sont énormes par rapport aux soldes de vos jetons chez Bunobi, je vous conseille de ne pas procéder à la migration, mais d'attendre le lancement de la V2 et aller carrément payer les jetons de la V2 sans passer par la migration. Puisque imaginez une personne qui a misé dès le début de Shibunobi a investi 100 dollars et qui se retrouve aujourd'hui avec peut-être 1 à 2 dollars dans son portefeuille. Et lors de la migration, compte tenu des frais énormes sur la blockchain d'Ethereum, la personne sur le tour va payer peut-être environ 5 à 6 dollars de frais. Vaut mieux qu'elle garde ces 5 à 6 dollars de frais d'immigration de et attendre la sortie de la V2 et aller directement payer les jetons. Ou soit vous, vous transférez catégoriquement vos jetons des portefeuilles décentralisés vers les plateformes centralisées. Puisque sur ces plateformes, la migration est automatique. Faites attention au scams. Puisqu'à l'heure actuelle, il y a certains sites qui procèdent à la migration de Shingya. Pourtant, la migration officielle n'est pas encore lancée. Surtout sur Telegram. La migration officielle débute le 15 novembre. Et assurez-vous d'utiliser le site officiel de la plateforme.